alors dans cette vidéo nous allons voir comment se préparer mentalement à une compétition individuelle mais avant d'aller plus loin bah tu peux t'abonner là en, en mettant un, un pouce bleu pour dire que tu aimes cette vidéo et t'abonner en cliquant sur la cloche donc maintenant comment se préparer mentalement à une compétition individuelle alors quand on est sportif dans un sport individuel eh bien des fois on peut se sentir un peu seul moi je m'en rappelle à l'époque eh bien, euh, j'étais sportif, j'étais au niveau national, j'étais plusieurs fois dans les, les journaux locaux. Il y a une année où j'étais passé euh, à la télé. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a tous les gens euh, autour de nous qui nous disent « Ah, mais c'est bien ce que tu fais, continue !» Et du coup, les gens se projettent à travers, euh, à travers notre objectif. Les gens projettent leur vie et leur espérance. Et bah, parfois, ce qui peut arriver, bah, c'est qu'on se sent un peu seul parce qu'on se sent incompris en mode euh, « Ouais, ok, j'y vais, mais... » Si j'échoue, si il y en a qui vont être déçus, déçus de ce que je fais. On a peur de ce que les autres vont dire si on échoue. Les autres nous voient comme forts parce qu'ils ils mettent leur projection sur nous et nous, on voit que bah on a une petite faille et du coup on a peur de la montrer et donc on a peur de dire mais si tu savais vraiment ce que je ressens et qui je suis, tu me verrais pas comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui pour bien te préparer individuellement que tu vois deux points. Le premier point déjà, c'est arriver à se détacher du regard des autres et ce que les autres pensent. Pourquoi Parce qu'on a tous un système de valeur qui est intrinsèque, on a tous des envies et il y a certaines personnes et même tes entraîneurs et c'est ok que ce soit comme ça hein. et, et, et des proches qui vont hein, t'encourager dans ce qu'ils font parce qu'ils vont être tellement contents pour toi et il bah, y a une partie d'eux qui vont vivre ton rêve aussi parce qu'ils vont se projeter dans ça et du coup on peut facilement se mettre la pression par rapport aux attentes des proches rassure toi les gens autour de toi n'ont pas d'attentes ils espèrent juste pour toi que tu vas performer parce que ils te voient vivre ton rêve et du coup ils ont envie d'y aller avec toi et pour ton coach bah pour certains coachs qui n'ont pas eu l'habitude du haut niveau et ben bah, il y a aussi une espérance entre guillemets de partager cette aventure avec toi et cette aventure avec toi et euh, bah, d'aller au plus haut et donc c'est important dernièrement j'avais un athlète là qui fait ses premières sélections en équipe de france dans un sport euh, de combat où euh, je disais de vraiment distinguer d'être capable de mettre un stop entre euh, quelles sont mes envies à moi profonde et euh, quelles sont celles de mon entraîneur pour vraiment distinguer et se reconnecter à toi parce qu'une fois que tu seras sur le ring ce sera pas ton entraîneur qui sera sur le ring ce sera toi et ça on peut le voir dans tout sport individuel ok donc vraiment de prendre conscience que c'est toi l'acteur et les autres, même s'ils participent à ta réussite, euh, sont quand même plus ou moins spectateurs et c'est pas eux qui vont vivre la, la compétition. Et les autres, quoi qu'il arrive, euh, à la limite, quoi qu'il arrive, si tu n'arrives pas à faire l'exercice, bah, tu seras soutenu par ton entourage et ceux qui vont venir te challenger en disant que tu t'es loupé, tu as mal fait, tu es médiocre et qui vont te donner des critiques qui vont être non constructives. Euh, j'aime bien dire une phrase vous serez toujours critiqué par la médiocrité donc les gens qui vont te critiquer c'est des gens qui sont pas capables de payer le prix des gens qui sont pas capables de faire ce que tu fais donc là dessus tu n'as rien à craindre les gens qui t'aiment vraiment qui ont tu aussi ils seront là pour te soutenir ok donc ça te permettra de faire du tri si jamais tu te loupes à une compétition et que tu t es critiqué par certaines personnes le deuxième point c'est euh... Le deuxième point, c'est de te reconnecter au plaisir. Okay Élimine cette peur d'échouer, va bien plus loin que le sport et sers-toi du sport pour devenir quelqu'un plutôt que d'être esclave de ton sport. Ce que je vois, c'est que beaucoup trop de sportifs deviennent dépendants, euh, leur bien-être intérieur de, devient dépendant la réussite extérieure et dès que tu passes dans ce mode là tu n'es plus maître de toi même tu n'es plus libre tu n'as plus tu perds ton pouvoir tu remets ton pouvoir sur quelque chose d'externe parce que dans une compétition même individuelle eh bien le fait que tu sois premier ou pas ça va dépendre de plein de choses ça va dépendre euh, ça peut ça va dépendre de l'arbitrage ça va dépendre des adversaires en face qui peuvent être meilleurs que toi donc c'est important que toi tu te connectes sur ton moteur principal qui est l'enthousiasme et l'envie de te dépasser en tant qu'être humain, et de voir à très long terme qui tu en train de devenir à travers ton sport. Et plus tu vas être capable de voir à long terme, moins tu vas être polarisé entre gagner et perdre, et plus tu vas être capable de faire en sorte que s'il y a une, vie, une défaite aujourd'hui, alors elle va construire ta victoire de demain parce que tu es capable d'être dans un apprentissage continu, ce qui fait que c'est pas les mêmes parties du cerveau qui fonctionnent à ce moment-là. On est plus sur du cortex préfrontal, sur de la création, plutôt que ton cerveau limbique, qui est un cerveau automatique, qui est un cerveau émotionnel, qui est un cerveau qui fonctionne en réaction. Voilà. Donc dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, mets ça en commentaire. J'espère que cette vidéo va être vraiment utile. Je viens du sport individuel, donc euh, euh, même si j'adore accompagner chaque sportif et entrepreneur. Parler du sport individuel, c'était vraiment important pour moi. Donc, euh, mets en commentaire ce que tu en penses, partage autour de toi si ça peut être utile et prends ce rendez-vous qui est offert si tu sens que tu as besoin d'aide aujourd'hui, que tu as besoin de passer d'un point A à un point B de manière fluide et facile. Nous, on est passé par le sport de haut niveau, du coup, euh, que ce soit moi ou mes coachs, on connaît les séquences internes qui ont fonctionné sur nous et aujourd'hui, c'est facile pour nous de le retransmettre à d'autres sportifs et d'autres entrepreneurs. Sinon, bah, je te dis à très bientôt et rappelle-toi, enfin, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao